C'est plus haut que la dernière fois, non Salut les amis. Salut. Et Thomas il est pas là Il va pas tarder. Hein Pref Je sais pas en partant. Mm. Ça fait 35 ans qu'on se connaît et là on apprend en une fois que tu t'épiles le torse. Et si on faisait un jeu Un jeu, on pourrait par exemple poser tous nos téléphones sur la table et tout ce qui arrive ce soir, on regarde tout ensemble et on lit tout à voix haute. Et toi, tu montrerais le tien à Vincent Mais moi je veux pas savoir ce qu'il y a dans son portable. Hein. Mais enfin, mais c'est amusant Non, c'est pas très amusant, non, c'est... non Allez, moi je joue. Pour arrêter avec les jeux, la euh, dernière fois qu'on a joué au Trivial poursuite, on a failli se battre. Bah ben vas-y alors, montre. Mais si je te montre le mien, tu me montres le tien. Top, on a un message Je veux ton corps. Bah ben, c'est qui T'avais dit que ce jeu c'était pas une bonne idée.